Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous entretenir sur les intérêts composés dans l'IEP, l'IMAL. Déjà avant de nous lancer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les intérêts composés dans l'IEP, l'IMAL, de quoi il est question euh, beaucoup, en entend, euh, beaucoup entendent parler, ils ne savent pas ce que c'est. En fait, quand on parle d'intérêt composé ou alors de récapitalisation des gains, en fait, il s'agit ici de ne pas faire de retrait, c'est-à-dire vous recevez vos gains. L'IEBLIMA te paye euh, hebdomadairement, c'est-à-dire chaque semaine, tu reçois tes gains. Alors ces gains-là, par semaine ou par mois, tu peux savoir combien, en fonction du pack que tu auras pris, combien tu gagnes à la fin. De chaque semaine ou alors à la fin de chaque mois, tu peux savoir combien tu auras. Alors, si tu veux te lancer dans les intérêts composés, il sera bénéfique pour toi déjà d'avoir un. faut avoir un projet. Parce qu'on ne se dit pas, oh voilà, non. faut se fixer des objectifs. C'est quoi vos objectifs? Maintenant, quand tu as tes objectifs, tu te dis, ok, je voudrais réaliser ces objectifs-ci. Dans un an ou dans deux ans, et pour faire des projets à long terme, il faut garder de l'argent à long terme et ne pas y toucher du tout. Donc, voilà la première des choses que vous devez mettre sur pied, votre projet, sur un an, deux ans, trois ans ou quatre ans. De deux, alors comment ça se passe Il ne faut pas faire de retrait du tout. Ça signifie quand vous recevez vos gains de la semaine ou du mois, vous les accumulez, en fait. Vous faites ce qu'on appelle les gains cumulés. Vous cumulez vos gains et l'objectif étant d'acheter le plus gros pack en peu de temps. Je prends un exemple. Vous avez un pack de 3200 dollars. Alors, et il faut optimiser. Optimiser signifie, au lieu de se mettre à acheter les packs de 2200 dollars, non. Vous optimisez, vous vous dites, ok, au bout d'un mois ou de cinq semaines, je peux acheter un pack peut-être de 800 dollars ou de 400 dollars. Voilà un peu comment c'est. C'est-à-dire on veut acheter les plus gros packs euh, avec un délai un peu plus réduit. Mais pour être optimisé, pour être optimiste, c'est-à-dire pour euh, gagner plus, il faut acheter les gros packs. Parce que c'est ces gros packs-là qui vous permettent de gagner plus gros aussi. So, voilà pourquoi quand vous recevez vos gains chaque mois ou chaque semaine, alors, vous, vous vous fixez un objectif. Dès que vous avez par exemple au minimum 400 dollars en fonction du pack que vous avez. Pour ceux-là qui ont les packs par exemple de 800 ou de 1600 ou de 3200, commencez les récaps à partir de 400 dollars. Et quand vous avez peut-être acheté même 4-5 packs de 400 dollars, vous pouvez virer à 800, ensuite 1600, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ceux-là qui veulent les fichiers de récapitalisation, la matière grise, elle n'est pas gratuite. Donc, vous pouvez. Euh, payer les fichiers de récap sur deux ans ou cinq ans, ils sont tous disponibles pour les différents packs. Pour les gros packs de, euh, de 51 000 ou de 100 000, c'est jusqu'à deux ans parce que c'est un travail énorme d'arriver à 5 ans. Donc, euh, les fichiers sont disponibles, vous pouvez me contacter une box pour avoir les fichiers. Pour ceux-là qui sont mes fioles, vous le savez déjà, le fichier vous est gratuitement offert. Pour la simple raison qu'avec les commissions de parrainage, que vous me faites gagner, moi, je considère que c'est une paye. Alors, je vous offre le fichier euh, de récapitalisation des gains en fonction du pack que vous aurez acheté. Donc, voilà comment ça se passe, les intérêts composés pour ceux-là qui demandent toujours, euh, « euh, Madame, je veux me lancer dans les... » Voilà comment ça se passe. ici C'est des calculs qu'on fait. Euh, je pense que sur mes précédentes vidéos, j'ai eu à montrer... Quelques exemples de packs, 6400, 1600, comment en je pense, si je vais jeter par exemple un coup de, dans ma machine. Par exemple, le pack de 3200 dollars, le pack de 3200 dollars sur un an vous donne euh, 4000 donc On va parler en termes de l'IEF du mal, sachant que le dollar à l'IEF c'est 1000 francs. Alors, si vous prenez un pack de 3200 000, euh, au bout d'un an, si vous faites les, les intérêts composés, vous gagnez... Euh, 4 millions 698 mille et poussières. Au bout de 2 ans, les 3 millions 200 mille vous donnent 18 millions 700 mille francs et poussière Au bout de 3 ans, les 3 millions 200 mille francs vous produiront 91 millions 400 et poussières de mille. Voyez un peu. Donc ça c'est ainsi dessus. Donc au bout de 5 ans, 3 millions 200 mille francs vous donnent 2 milliards de francs, 2 milliards 927 millions. Mm -hmm. c'est pas de la magie, c'est de l'investissement à long terme. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc pour ceux-là qui ont des gros projets, je vous dis encore, mal il faut nous suivre pour comprendre les amis. Alors déjà, toi si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais t'inviter à t'abonner. Si tu ne connais pas mal et que tu découvres mal au travers de cette vidéo-ci, alors n'hésite surtout pas à souscrire euh, le lien se trouve en description de ma vidéo ou en premier commentaire, rassurez-vous que c'est bien moi, voilà euh, inscrivez-vous voilà, vous allez bénéficier d'un coaching voilà euh, vous serez intégré bien sûr dans mon groupe de suivi maintenant si vous n'avez pas entendu parler de Liebima pour la première fois avec moi, ce que je vous dirai encore c'est de rentrer vers la personne si la personne est capable de vous coacher de vous accompagner de vous former sur l'utilisation de l'IEB mal Rentrez vers cette personne pour lui dire merci et souscrivez via la personne. Sinon, si, si, vous, si vous voulez vous faire accompagner par moi, bien entendu, souscrivez via mon lien et contactez-moi inbox. Mon numéro est en description de la vidéo. Voilà. Euh, aussi, je tiens à notifier, voilà. Toujours, je dis encore, aussi fiable que ce soit une affaire en ligne. Sachez que le trading, les crypto-monnaies représente toujours un risque de perte. Je ne suis pas en train de dire que vous allez perdre votre argent parce que depuis 4 ans déjà, il n'y est pas prouvé. Mais je dis, quand vous voulez investir, investissez toujours ce que vous pouvez accepter de perdre. Maintenant, nous qui avons le goût du risque, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui risque et qui ne risque rien à rien. Donc voilà, euh, la décision vous appartient. Ne décidez surtout pas, je ne détiens pas monopole du savoir, et je vous invite toujours à aller faire vos propres recherches euh, avant de vous engager. Voilà. Donc, je me désengage de toute décision qui euh, émane de ce que je dis, c'est pour des questions d'information et de formation. Voilà. J'espère que la vidéo vous a euh, plu. N'hésitez surtout pas à la partager. Euh, mais laissez un commentaire si vous, en avez, si vous en avez un. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao